Je Déteste mon mari français. C'est bientôt la Saint-Valentin. Je vais essayer de faire plaisir à mon mari. Uhuh. Voilà mes cadeaux, bébé. Ah, merci, bébé. C'est super sympa. J'adore ces cadeaux. Allez, viens avec moi. Je vais te donner les tiens maintenant. <rire> Tada et tiens, bébé. Comme ça, tu vas bien pouvoir faire le ménage maintenant. <rire>